Salut les c'est MC aujourd'hui on se retrouve sur Reaper 2 qui est un jeu qui est enfin sorti. Il était déjà là, vous voyez, mais il était en phase de test avant. Du coup là il est sorti pour de bon. Est-ce que tu es un joueur mobile bah, non. <rire> moi je suis pas un joueur mobile. Et d'ailleurs je suis niveau 9 parce que j'y avais déjà joué avant, mais ouais, pas bah, bah, cette fois il est sorti pour de bon. Genre il est plus en phase de test, ça fait plaisir. Et du coup moi je suis un holo sur le jeu. Après, je sais pas vraiment si les holo sont meilleurs que les autres et tout. Ça je sais pas. Mais en tout cas, voilà quoi, je suis un holo. J'aime plutôt bien... Les hollows, genre, sont plutôt puissants. peur 2, c'est un jeu qui est inspiré de Bleach et ils l'ont fait un peu à la manière euh, your Bizarre Adventure, j'ai l'impression. Parce que quand vous regardez les stat points, euh, je me suis un peu si cité dans ce jeu. Ouais, voilà, genre euh, les stat points, vous voyez, c'est un peu comme ça, YVA, pas totalement, mais genre euh, vite fait, quoi, vous voyez un peu. Après, genre, euh, il y a aussi ça euh, qui est un peu comme ça, YVA. Donc, bon, c'est plutôt cool. Ok, donc lui, je dois le buter aussi. Je vais essayer de faire Ok, ça, c'est... Si je le tombe pas, pour le mordre, euh, pour le de la vie. Ok, là, je lui fais un muda-muda-muda. Ok, lui aussi, il m'a fait un muda-muda-muda. Ok, boum. Voilà. Je lui ai donné un slash, mais il a pas saigné, malheureusement. Ok, nice. Je l'ai bien mordu. Boum, boum. Je peux bloquer Ah ouais, je peux bloquer. Mais il a des attaques qui bloquent, vrai, comme celle-là, je pense. Aïe. Ouais, mais il est puissant, quand même, genre. Voilà. Bon, là, je l'ai mangé. Et on va. Non! Non, il a annulé mon mood Bridge Ok, Red, quand il fait ça, je pense qu'il faut que je bloque. Et quand il fait pas ça, je dois pas bloquer. Enfin, je sais pas si vous avez compris. <rire> Comme ça. Ok, donc lui, on l'a battu. Mais ouais, il nous a. <rire> on lui a beaucoup de vie quand même. Bon, je pense qu'on va mourir, mais. Ouais, c'est pas grave. Ah oui, on peut aussi manger. On peut manger, c'est vrai. Pour level, up. pour level up en tant que holo, il faut bouffer genre leur âme. Et si je vous tombe pas, c'est ça. J'ai pas trop regardé Bleach. Du coup, voilà. <rire> c'est lui que je dois buter encore. Ouais, c'est ça. Boum boum boum. Voilà, on a bouffé. Ah, vite. Aïe, voilà. Oh non, on l'a pas fait saigner. Ok, voilà. C'est ça que je voulais dire, en fait. Il faut bloquer au moment où il se téléporte sur nous. What Ouf. What il est invisible? Non, non, il cheat. <rire> non. non, je suis tombé contre un mob qui cheat. <rire> Non mais non c'est un bug mais Mais non mais Mais pourquoi elle devient invisible Je pense que j'ai bloqué mais du coup je ne sais pas elle est où. Ah, mais... Je pense que c'est lui non parce qu'elle respawn Du coup on va en buter d'autres On va lui faire un muda muda, muda. Attends... What Comment elle est fait pour attaquer pendant que j'étais en train de l'attaquer Voilà on l'a bouffé Vite fait Voilà on va lui faire ça Maintenant on va faire On passe des muda muda à des ora Oh non, j'aurais dû bloquer ça. Oui. Oui, je me suis pris une flèche. <rire> je me suis pris une flèche de la mort. Ouais, mais non, mais il est encore invisible. C'est encore le mob invisible. <rire> euh, Est-ce que je l'ai attaqué, en moins On va le bouffer. Miam. Voilà, c'était délicieux, pour le coup. Merci du repas. On l'a bien mangé. Et il faut qu'on en mange un deuxième, du coup. Au moins, buter un deuxième. Genre pour la quête. En vrai, j'aime bien ce jeu. Il est plutôt cool. Moi, ouais, j'aime bien. J'aime bien les mécaniques de combat. Et tout. Oh, nice, il saigne. Ça, ça lui fait des dégâts supplémentaires. Ça, cool. Ok, on va le bouffer. Voilà. Et Klaus lâche il est mort. Nice. Du coup, j'ai level deux. 2. Je vais aussi le manger. Voilà, comme ça. Comme ça, vous voyez, on gagne un peu d'XP supplémentaire. C'est la définition d'un rat. Ouais. <rire> et comment ça se fait que j'ai débloqué ça et pas ça Ah ça, je pense qu'il l'ont rejeté et ça je l'avais une <rire> stress test. OK, decrease the time needed to eat food. OK, ça ça enlève le temps dont tu as besoin pour manger de la nourriture. C'est cool hein mais on pas trop besoin. Ça c'est quoi durable Ouais. Tu prends un peu moins de dégâts quoi, genre 2% à 5%. Voilà ça on va pas mettre nos points là-dedans. Flamme bref. What D'accord, on peut devenir un Uchiha carrément. OK, on peut faire un Katon. pourquoi pas mais bon, il faut déjà que je débloque ça du coup. Je grandis pour pouvoir débloquer d'autres skills. Je vais prendre le flamme bref plutôt que l'Acide. acide. De toute façon, je pense que je prendrai le deux à un moment. Il faut qu'on trouve un autre gars à qui prendre une quête. Ou peut-être que si on le reparle... Non, il donne une quête une seule fois, ok. On va chercher un gars qui donne une quête pour notre niveau du coup. Est-ce que Zartania... On dirait le roi des pirates, un truc comme ça, non et que je devrais parler à mi-jouer. Mi-jouer. Et que je devrais parler à Slaikage. En fait, plutôt. Mais j'avais parlé à Slaikage. expérience à qui peut-être Shikai User. Ok, niveau 15 et plus. J'ai pas le niveau. Ah, c'est le niveau recommande ah, un... ah, il va me donner un skill point quand je bute des Shikai User. Ça, c'est cool, ça. ça. me donne pas un niveau, si j'ai bien compris. Mais ça va me donner un skill point. Un niveau, mais ça va me donner un niveau. Voilà. <rire> du coup, boum, boum, boum. là là là Boum, boum, boum, boum. Et boum Nice. Oui on doit essayer de buter lui hein, je pense J'ai quand même attendre que mes attaques rechargent enfin, Ouais au moins la première Oh non j'aurais pas dû faire ça j'avais pas perdu de dash What il est invisible Ah c'est quand il dash en fait Il est invisible lui. Ok, C'est cool quand même parce que Gnab you know, ça vous régène Vraiment beaucoup de Ouais. Ah mais ça ça me rappelle une attaque ABA genre une attaque qui est inversée Touche et tout Oui ah, je sais pas c'est quoi là J'ai pas compris ce qui s'est passé What What mais il est trop fort Non arrête <rire> en fait il est fort mais il est pas fort à la fois c'est bizarre à expliquer 20 minutes later ok je vas-y pour le fun nice ah mais en fait ça me donnait un niveau ça me pas donné un skill point ah si ça me donnait un skill point supplémentaire parce que ça me donnait un niveau et ça m'a aussi donné un skill point ok ça c'est vraiment pas mal vraiment vraiment pas mal ça c'est cool même <rire> bref ah à tous les slashs et le brûlent oh mais c'est trop pété ça je regrette vraiment pas du tout D'avoir euh, fait ça euh, Mon, mon flamme Bref il a pas fait de dégâts Parce que j'ai transformé Pendant que je le faisais <rire> Ça tourne <rire> No Je pense que je referai Une vidéo sur ce jeu Quand je serai un peu plus fort Voilà J'espère qu'en tout cas Elle vous aura plu N'hésitez pas à le un si maximum de like Si c'est le cas Vous abonnez Et activez la cloche de notification Ça fait super plaisir Merci à tous ceux qui le font Et sur ce je vous dis à une prochaine vidéo En live Ciao tout le monde Et peace